Vous êtes micro-entrepreneur en 2023, voici 9 canaux de communication pour atteindre vos clients. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest et d'autres sont des moyens populaires pour les micro-entrepreneurs pour atteindre leur public. Elles peuvent ainsi publier des annonces, des vidéos, des photos et des articles pour engager leur public. Le vidéo-marketing qui sont de plus en plus populaires pour les entreprises en ligne à utiliser sur des plateformes telles que YouTube, Vimeo, TikTok pour créer des vidéos de marque, des tutoriels et des publicités et ainsi que des témoignages clients. Les messageries instantanées telles que WhatsApp, Messenger, Telegram et d'autres pour communiquer avec les clients en direct. L'email marketing, un canal de communication important pour les entrepreneurs pour promouvoir leur entreprise et maintenir le contact avec les clients. Les campagnes d'emailing peuvent être utilisées pour envoyer des newsletters, des offres spéciales, des mises à jour sur les produits et des invitations à des événements. N'oublions pas le téléphone pour contacter les clients en direct, à ne pas négliger pour finaliser une vente par exemple. Les événements en ligne, tels que les webinaires, les conférences virtuelles et les diffusions en direct, sont des moyens efficaces pour les entreprises de se connecter avec leur public. La publicité en ligne, une méthode efficace pour atteindre de nouveaux clients. Les entrepreneurs peuvent utiliser des plateformes publicitaires tels que Google Ads, Facebook Ads, Lending Ads et d'autres pour cibler leur public en fonction de critères tels que l'âge, le sexe, l'emplacement et les centres d'intérêt. Le site web, outil essentiel pour toute entreprise en ligne. Cela permet de centraliser où les clients peuvent trouver des informations sur l'entreprise, ses produits ou services, ses coordonnées, ses politiques de retour et plus encore. Il permet d'inspirer confiance et de maîtriser sa communication en ligne. Beaucoup d'internautes n'ont pas confiance dans une entreprise sans site web. Un blog pour partager son expertise et fournir des informations précieuses à son public. Ils peuvent être utilisés pour promouvoir des produits, pour donner des conseils et astuces et pour établir une relation avec les clients. En conclusion, en utilisant ces canaux de communication en 2023, les entrepreneurs en général peuvent établir une présence en ligne solide et communiquer efficacement avec leur public. Et vous quels sont vos canaux de communication préférés Dites-le nous en commentaire.